La maison des journalistes et Altermonde travaillent ensemble pour nous permettre, nous journalistes en exil, de nous exprimer. Altermonde. Alter... Alter... Alter, Alter, Alter, Alter, Alter Monde. Alter Monde. Nous avons dû tout quitter car nous étions menacés dans notre pays d'origine. Nous étions victimes de persécutions en France. Nous devons repartir de zéro et très peu de médias nous donnent la parole. La maison des journalistes nous accueille. Elle nous offre un soutien administratif et psychologique. De son côté, AlterMonde nous ouvre ses colonnes. Elle nous permet de nous exprimer, de donner notre point de vue sur l'actualité et de continuer à exercer notre métier. À travers cette chronique, c'est près de 300 journalistes qui envoient au chapitre. En soutenant AlterMonde, vous nous soutenez.